Il cool. est long c'est... c'est... Star ne marche pas. star selection. Donc, donc on peut même pas recharger la vie dans ce niveau. C'est pas sympa. Un temps de réaction qui est un peu lent, hein. <rire> j'ai l'impression. Que... Ah bah ça se passera plus, c'est quand tu seras en F. Le voilà, problème c'est que si tu veux aller trop vite, c'est là que tu te plantes. Parce qu'au moins quand il y a un obstacle, on sait qu'on va devoir tirer. Comme on regarde que l'écran du bas, on voit pas autre chose que les obstacles. De toute même s'il y avait des directions plus loin affichées. Oh, C'est interminable. <rire> Je sais pas ce qu'il fait mais il tourne. Il tourne autour de l'étoile F pendant deux heures. C'est fini là Ah bah c'est ça, donc euh, je réussis, c'est juste quand ça devient rapide que je me souviens. Rejoignez-moi, et ensemble, nous pouvons rouler la galaxie comme père et son.